Tous bonjour à toutes et bonjour Instagram. Je vois que ça vient de se lancer. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Ah bienvenue. Ben, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans, dans ce live spécifique que nous organisons. C'est un, un live un peu un peu spécial. Euh, nous souhaitons aujourd'hui prendre le temps euh, d'échanger avec vous, euh, vous qui avez déjà préparé le, le concours du, du CRPE, hein, tout simplement. Ouais, Alors, tout à fait. Donc l'objectif c'est déjà ben, de, de faire le point, de, de vous aider euh, dans cette étape de, de réflexion, aussi de, de vous rassurer et puis et puis de valoriser vos acquis. Voilà. c'est L'objectif de, de ce live et ensuite de votre préparation. Euh, bah vous avez pu développer quand même avec euh, avec toute une année, vous avez développé des, des connaissances tout au long de, de l'année. Euh, donc ces connaissances, il va falloir maintenant les, les consolider, il va falloir euh, bah les, les compléter, améliorer. Et en fait, c'est une phase de, de perfectionnement qui est, qui est importante, qui est essentielle pour pour cette nouvelle année. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire aussi que ce live sera disponible en replay. Si jamais vous n'avez pas le temps de le suivre en entier, ne vous inquiétez pas, vous pourrez très bien, bien le, le retrouver sur, sur Facebook. Toujours disponible en replay sur Facebook. Voilà. Donc voilà, comme disait Yves, c'est dédié aux candidats qui ont passé le CRPE en 2022 et qui ont été malheureux au résultat. On sait que c'est un concours qui est difficile. Euh, on sait que plusieurs, plusieurs stagiaires le préparent en deux ans et c'est tout à fait normal. Il euh, n'y a, a aucune honte hein, à, préparer, à réussir son CRPE en deux ans. Et ça fait pas de vous un moins bon prof des écoles. Voilà. <rire> Donc il euh, n'y a aucun souci Exactement. par rapport à ça. L'important c'est de se remettre en selle, se redonner du courage, se rendre compte que on a fait une année de préparation qui était quand même déjà intense, qu'on a beaucoup travaillé, et que tout ça c'est pas perdu, c'est de l'acquis. Exactement. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on va remettre en place un petit peu toute l'année. Ouais. On va commencer peut-être par se présenter. Oui. Jean-Paul. Alors du coup, moi je suis Jean-Paul, je suis responsable de scolarité chez Fort-Prof. Euh, ancien prof particulier de maths aussi. ça peut servir, Vous me verrez un petit peu si vous travaillez euh, si vous travaillez dans les maths hein, chez Fort-Prof. Ouais. Et, Et Yves, donc, du moi coup. je suis, oui Yves, donc responsable de formation aussi chez Fort Prof, euh, pour la région la région Sud, c'est-à-dire en dessous de, de Bordeaux euh, de Bordeaux-Lyon. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc on est votre point de contact principal hein, quand vous êtes inscrit chez Fort Prof. Euh, si vous avez un souci, euh, une question, une inquiétude, etc. Voilà. C'est vous, c'est nous que vous avez au vous téléphone ou par mail. Directement. Et on, on vous répond tout de suite. Hein. Ouais. On, est, on est vraiment là pour, pour vous encadrer toute l'année et faire en sorte que tout se passe bien. Ouais. Donc avant de se, de se projeter un petit peu, euh, mais il faut déjà bah, faire, faire un bilan. Euh, vous devez faire un bilan pour euh, de l'année que vous avez vécue euh, de votre concours. Savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est essentiel. Maintenant, vous avez un petit peu de recul. Vous avez quelques mois sont passés de, depuis le, le concours. Donc vous avez, euh, vous avez réfléchi à votre situation, à ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Et ça, tout ça, ces éléments-là euh, sont oui. essentiels. Pour, bah, pour préparer pour repartir sur, sur une nouvelle année. Voilà. Euh, donc ce qui a fonctionné ou pas, euh, ce qui est important, c'est déjà de, de faire le point avec vos notes. Voilà. Vous, avez, euh, vous avez vos notes qui sont maintenant, qui sont maintenant disponibles. Euh, donc ces notes, c'est vraiment factuel. C'est un élément concret pour, qui permet de, de savoir bah, si, euh, si vous partez de loin, si vous manque beaucoup de points, si vous partez de loin, à ce moment-là, il faut peut-être une formule partir sur une formule plus intensive Et, euh, et s'il vous manque quelques points, bah, une formule plus légère sera, sera juste nécessaire pour, pour préparer euh, au mieux ce concours. Voilà, ça va être à vous de faire ce petit travail, de prendre un petit peu du recul sur vous-même et ce que vous avez fait euh, l'année dernière, et voir si effectivement, bah, s'il ne manquait pas grand-chose, on peut repartir sur du plus light cette année, profiter de ses acquis, euh, renforcer ses points faibles et travailler un peu ses points forts pour gagner quelques points quand même, et euh, ça va bien se passer. Après, si vous, si vous avez manqué le concours un petit peu plus loin ou une note éliminatoire sur une des épreuves, Là, vous savez qu'il faudra préparer peut-être un petit peu plus longuement, euh, surtout sur vos mmh. points faibles, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, tout simplement y arriver cette année. Hein. Donc, au-delà des, des notes, parce que les notes, c'est important, mais il faut savoir aussi que y a, vous avez pu rencontrer d'autres problèmes hein, pendant pendant ce concours. Euh, le problème de, de gestion du temps, hein, c'est un problème qui nous a souvent été remonté par, par des stagiaires. Euh, c'est vrai que c'est euh, navrant quand vous arrivez à la fin de votre concours, de dire je, ça, je savais y répondre, mais j'ai pas eu le temps. Et, euh, et donc, ça, c'est un point qu'il faut vraiment travailler pour pour cette nouvelle année. Alors pour d'autres, ça va être juste des connaissances notionnelles qu'il va falloir consolider. Il vous manque quelques, quelques éléments qui, euh, qui vous ont empêché d'atteindre le minimum du, pour le concours. Euh, le stress aussi. Le stress, c'est très important. Autant un stress léger, ben ça, ça va vous motiver pour, pour le concours, ça, ça, ça vous aide. Euh, par contre, quand il est trop important, ben ça, ça va vous paralyser. Et, euh, et donc c'est peut-être ce qui s'est passé pour, pour vous cette année. Après, vous avez pu rencontrer aussi d'autres problèmes, des problèmes annexes, euh, comme par exemple, j'ai eu un stagiaire qui a eu un accident en voiture le jour du concours. Donc, ça l'a fortement perturbé pour, le, pour les épreuves. Et puis, euh, ça, après, vous pouvez avoir d'autres problèmes, d'autres problèmes personnels, bien sûr, qui vous ont, qui vous ont pénalisé et, euh, et donc qui, qui vous ont posé des difficultés pour le, pour le concours. Voilà, donc le point avec c'est vous les mieux placés voilà. pour évaluer finalement vos difficultés ce qui a posé problème donc ça en plus des notes ça va vraiment ça. Vous permettre de repartir sereinement sur, sur une bonne préparation pour l'avoir cette année donc il faut vraiment se servir de, de cette expérience de ce retour d'expérience que vous avez pour, euh, pour vous préparer au mieux pour, pour le concours Ouais. Euh, et en parlant du stress, quand vous l'avez vécu le concours une fois, bah forcément la fois suivante, bah, vous serez moins stressé parce que vous savez, vous savez comment, comment ça se passe. Vous, vous avez vu la, la grande salle, donc vous serez moins euh, démobilisé quand vous, aurez, quand vous irez passer le, le concours. Voilà. Voilà. Même pour tout ce qui est gestion du temps, d'ailleurs, vous pouvez en tirer des leçons aussi. Je pense au sujet de maths qui était très long. Euh, si vous n'avez pas réussi à finir les derniers exercices alors qu'ils étaient peut-être plus simples pour vous, bah, ça va déjà vous donner des pistes pour l'année prochaine, de peut-être commencer dans le désordre. Commencez par ce qui est plus facile pour vous, etc. Enfin, ça va vous permettre de vous réguler justement pour mieux gérer votre temps déjà, en plus de l'entraînement que vous allez refaire toute l'année, bien sûr. Donc, Votre objectif pour, pour cette nouvelle année, hein, c'est de bah, réexploiter vos connaissances, les retravailler et puis les enrichir. Voilà. Donc ça, c'est les éléments à travailler, c'est l'objectif de, de cette année. Et euh, à ce sujet, d'ailleurs, nous avons créé donc, une nouvelle formule que nous allons présenter aujourd'hui, hein, c'est la formule « Nouveau départ ». Là, je vais Jean-Paul, ouais. nous la présenter. Donc, euh, la formule nouveau départ, elle a été, elle a été conçue pour euh, les stagiaires qui ont déjà vécu une année de préparation complète au CRPE, euh, qui ont été assidus, qui ont l'impression d'avoir tout donné cette année et qui ont finalement pas besoin de travailler un rythme aussi soutenu l'année prochaine. Donc, ça s'est joué à quelques points, euh, quelques points faibles, où euh, tout a été, sauf une note éliminatoire, par exemple, en français, je, je dis au hasard, donc là, ce, que vous, ce dont vous avez besoin, c'est pas forcément de repartir sur une préparation complète avec tous les cours, euh, etc., etc. Mais quelque chose de plus léger pour entretenir euh, ce que vous avez bien fait et vraiment pour euh, travailler spécifiquement sur ce qui n'a pas été cette année. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a conçu cette formule nouveau départ qui est adaptée justement pour ça, euh, qui va vous proposer du coup plusieurs choses pour vous remettre à niveau euh, sur ce qui a pas été et pour entretenir ce qui s'est bien passé. Donc je vais vous le diviser euh, la présentation en deux parties. Euh, premièrement, ce qu'on va vous donner comme ressource dès votre inscription à la préparation de nouveau départ, et ensuite je parlerai de la rentrée et comment ça va se passer pendant l'année. Donc dès votre inscription, déjà, euh, pour la formule nouveau départ, on vous met à disposition toutes nos remises à niveau. Donc à savoir mathématiques, français et épreuves euh, épreuve écrites d'application hein, du domaine choisi, donc euh, les sciences, les arts ou euh, l'histoire géo. Euh, sachant que du coup ces remises à niveau ont un petit peu aussi évolué depuis l'année dernière notamment je pense en mathématiques on a rajouté quelques modules sur les tableurs on a rajouté quelques vidéos explicatives euh, des choses pour compléter un petit peu finalement que si jamais les en mathématiques de voilà. Du programme. voilà en fonction de l'évolution des programmes si jamais les mathématiques c'était votre évol... bête noire comme je sais que c'est le cas pour beaucoup euh, ça va vous faciliter aussi euh, de, de vous remettre à niveau hein, tout simplement euh, sur cette matière là donc vous avez du coup accès à tous nos modules euh, avec euh, des exercices auto-corrigés, des nouveaux exercices, euh, vous avez des fiches résumées que vous pouvez imprimer, garder pour vous, prendre des notes stabilité, etc. Bref, tout ce qu'il vous faut vraiment pour euh, travailler régulièrement pendant l'année et vous mettre bien à niveau sur le notionnel qui vous manquait. Euh, on vous met en plus pour compléter ça des cours enregistrés notionnels et didactiques, donc du français et des mathématiques. Donc pareil, hein, pour compléter les remises à niveau et, euh, et euh, vous en sortir sur les points notionnels ou quelques points didactiques sur lesquels vous étiez un peu faible l'année dernière. Euh, on vous met en plus pour compléter tout ça tous nos modules de psychologie de l'enfant de connaissances du système éducatif de métier de professeur des écoles les méthodes pédagogiques etc donc tout ce qui va entourer un petit peu votre préparation et qui va vous permettre de vous donner bah, des éléments de contexte hein, sur euh, sur tout ce qui est didactique euh, sur les questions que vous pourrez avoir en cse à, à l'oral etc donc tout ça vous y avez accès dès votre inscription euh, ensuite dès la rentrée on vous propose une organisation un petit peu spéciale donc la plupart de nos stagiaires ont vécu nos cours, que ce soit en présentiel, en web-cours. Euh, là, on vous propose des, euh, une, une formation par devoir. C'est-à-dire que vous allez avoir des entraînements de type concours euh, à rendre régulièrement pendant l'année. Euh, il y en aura 14, donc ça fait deux par matière, ce qui fait à peu près un devoir à rendre tous les 10 à 15 jours. Donc, vous allez avoir du coup... Alors comme je disais, c'est des entraînements inédits, un type concours, donc c'est des sujets originaux qu'on a conçus. Euh, Ce ne même pas les sujets de l'année dernière, ça va être des sujets complètement nouveaux. Euh, et du coup, qui vont voilà, vous permettre de vous entraîner au concours, puisque on va essayer de, de jouer le jeu tant que possible. Hein. Si vous êtes à jour sur le Notionnel, eh ben, son sujet, on essaye de le faire en 3 heures, comme ça on essaye de bien gérer son temps. Si vous le faites en un peu plus, il n'y a aucun souci, hein. vous prenez le temps que vous avez besoin. Mais ça va vous permettre, au fur et à mesure de l'année, bah, de vous entraîner aussi sur la gestion du temps, tout simplement. Comme on sait que c'est un point qui a, qui a beaucoup pêché hein, l'année dernière. Euh, pour l'épreuve d'application, vous aurez en plus un planning un peu, plus, un peu cadré avec euh, des temps de formation clairement identifiés. Donc on va vous dire quoi travailler, quand le travailler, sur quelle période, quels résultats vous attendez, etc. On va cinq temps différents qui sont Voilà. Qui sont pour pour qu'il y ait vraiment une progression bien spécifique pour, pour ces épreuve d'application et que vous arriviez au CRPE en ayant tout vu, en ayant eu le temps de tout voir et que vous soyez vraiment prêt. Euh, ensuite, une chose un petit, enfin, deux choses un petit peu particulières sur cette préparation de Nouveau Départ. Euh, premièrement, on va, on va mettre en place une équipe de professeurs très spécifiques qui vont être dédiés que à vous. Euh, ça va être des professeurs qui vous connaissent, qui vont savoir que vous avez déjà passé le concours l'année dernière, que vous avez eu tel et tel résultat. Vous allez pouvoir donner une fiche d'autopositionnement à vos professeurs. Euh, ils vont tous l'avoir, donc ils vont tous vraiment vous connaître personnellement, connaître vos points faibles, connaître vos points forts, etc. Et comme ça, à chaque correction de devoir, ils vont pouvoir vous faire vraiment un retour personnalisé sur votre copie. Sachant qu'à chaque fois que vous vous rendez un devoir, vous allez avoir trois corrigés différents. Vous avez une proposition de corriger, un corrigé type. Euh, votre professeur va vous faire un corrigé personnalisé. Et en plus, vous envoyez un commentaire audio d'une dizaine de minutes euh, sur votre copie, avec des conseils, ce qui s'est bien passé, ce que vous auriez pu faire différemment, etc. Et comme les profs vous connaissent, comme ils auront vos résultats de CRPE 2022 et votre fiche de positionnement, euh, ça sera vraiment le plus personnalisé possible, ça sera adapté à vous, euh, que ça soit en notionnel, en didactique, en gestion du temps, ou tout, toutes les petites problématiques qui peuvent, qui peuvent être liées au, au sujet de concours. Euh, vous allez vraiment avoir les conseils précis pour que cette année ça passe. Euh, ensuite, je vais peut-être parler un petit peu du, du tarif aussi, mmh. de la préparation. Oui, tout à fait. Euh, voilà, on sait que quand vous avez fait une préparation complète, euh, dans n'importe quel organisme de formation d'ailleurs hein, c'est bon c'est relativement c'est un, un investissement euh, du coup comme cette préparation est un petit peu plus légère on a fait on a fait exprès vraiment d'essayer de, de descendre le prix le plus possible hein. euh, au final cette préparation nouveau départ elle revient du coup à 1030 euros payable en dimensualité il me semble que c'est ouais, dimensualité ça par fait que 103 euros par, par mois par hein, mois voilà tout à fait donc c'est un gros, petit peu plus une abordable. Complète, hein. Pour une formation complète, donc avec tous ses devoirs, les conseils personnalisés, toutes les remises à niveau, bref, à notre avis, tout ce qu'il vous faut pour vous euh, remettre d'aplomb et être sûr de réussir le concours si vous avez été assidu à une préparation l'année dernière. C'est ça. Voilà, réutiliser tous vos acquis, plus en développer de nouveaux. Euh, ensuite je te laisse peut-être parler d'autres oui, bah, formules il faut savoir que Fort <rire> ouais. prof propose aussi d'autres formules donc là l'idée c'est de pas non plus vous développer tout, tout un catalogue de, de, de formules de préparation euh, ce que je vous invite à faire si jamais vous souhaitez vous relancer dans, dans le concours cette année hein, c'est euh, bah, de nous contacter tout simplement, vous pouvez nous contacter par, par téléphone vous pouvez nous contacter par mail euh, on, comme ça on pourra échanger sur votre préparation sur, euh, bah, sur ce que vous avez réalisé déjà par le, par le passé et ce que vous souhaitez vraiment pour, euh, pour, pour l'avenir, sachant qu'on on a, on a des formations qui sont à la carte aussi, hein, qui sont disponibles à la carte. Là, on, on vous a présenté la formule Nouveau Départ, mais on a des formules à la carte, euh, avec des, des mises en situation d'oral, si vous le souhaitez, oui, avec des. Euh, euh, des situation aussi enfin des, euh, des devoirs pour euh, préparation pour des préparations pour l'écrit, des préparations pour l'oral des préparations pour, euh, pour l'épreuve d'application donc on a plusieurs éléments à vous présenter hein, si jamais vous avez euh, vous souhaitez une autre euh, d'autres ressources ouais, L'avantage la, de la préparation de nouveau départ c'est que comme du coup on a un tarif qui est quand même très abordable vous pouvez rajouter des petits modules si vous en avez besoin pendant l'année. Voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'un concours blanc supplémentaire, bah vous pouvez le remettre à la carte, ça va, ça va pas coûter mmh. beaucoup plus par rapport à une préparation complète. Si vous avez des petites faiblesses, par exemple en EPS, que vous voulez une mise en situation d'oral en plus, pareil, ça peut se rajouter au cours de l'année. Hein. Là, mmh. c'est comme j'avais un peu souligné l'importance tout à l'heure de, de faire son travail sur soi-même, d'identifier soi-même où sont ses points faibles, etc. Euh, là, c'est justement, euh, justement l'idée de faire ça pour se dire « Ok, j'ai besoin de, de faire un petit peu plus en CSE, donc je vais peut-être prendre une mise en situation d'oral en plus à la fin de l'année. » Voilà, ça, ça fonctionne vraiment de vous et, et voilà, la, de vous pour, pour le coup, c'est très très personnalisé comme, comme formule. Mm -hmm, tout à fait. Ça vous permet de vous adapter au maximum et euh, d'adapter aussi la préparation au maximum à vos forces et à vos faiblesses pour vraiment que ça passe cette année. Hein. L'important c'est bah, de se, se lancer dans votre formation dès maintenant, hein, parce que là le, le la rentrée, arrive. La rentrée <rire> arrive bientôt, donc il faut vraiment recommencer, vous vous remettre, remettre en selle. Euh, vous avez déjà tous vos corrigés, vous avez vos vos sujets l'année dernière, tout ce que vous avez travaillé l'année passée, mais conservez tout, vous allez forcément les utiliser, euh, bah, tout simplement parce que le, le, le programme n'a pas changé, le, le concours mais, reste le même, hein, c'est il oui. n'y euh, a pas de réforme de nouvelles réformes prévues cette année, donc, donc il est important de se, de se lancer. Oui, tout à fait. Et puis si, si vous avez des, des sujets de concours de l'année dernière, bah vous pouvez tout à fait prendre quelques heures pour essayer oui. d'en refaire une avec ces nouvelles connaissances de la préparation de nouveau départ oui. ou d'une autre, hein, si vous prenez une autre préparation chez nous. Vous avez tout ce qu'il y a de l'année dernière, donc vous oui. pouvez vous réentraîner encore plus, hein, tout simplement. Vous avez en plus encore vos corrigés de l'année dernière. Si vous avez perdu un corrigé, vous nous envoyez un mail, nous on peut vous le renvoyer, ça pose aucun problème. Et de toute façon, de toute manière, si vous avez besoin de, si vous avez besoin de, de nous parler, de, de réfléchir un petit peu sur quelle formation vous préféreriez, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on vous conseillerait selon votre situation particulière, nous on est disponible aussi. Oui. Vous pouvez nous appeler sans aucun problème. On fera, on sera un plaisir d'en discuter avec vous pour vous conseiller au mieux. Encore une fois, avec toujours l'objectif. Hein, le CRPE, c'est pas passé l'année dernière. C'est pas passé à grand chose et c'est un concours difficile, donc c'est normal. Mais cette ça, année, ça, ça, ça passe. Cette année. Voilà. <rire> Et je voulais finir par une citation de, de Thomas Edison euh, Beaucoup de ceux qui ont échoué n'ont pas réalisé qu'ils étaient aussi près du succès quand ils ont abandonné. Donc voilà, ça c'est euh, important. Donc maintenant, voilà, vous y êtes prêts, vous vous êtes le concours c'est presque demain, donc, donc allez-y, lancez vous. Voilà, c'est ça. <rire> ben écoutez merci, merci à tous pour, cette, euh, pour ce petit rendez-vous. Euh, ouais. N'hésitez pas à nous contacter, surtout hein, téléphone ou mail. Et puis vous pourrez euh, à nouveau euh, suivre ce, ce replay si vous le souhaitez ouais. directement en replay. On insiste vraiment sur les contacts, hein, on est vraiment à votre disposition. Nous, ça nous fait aussi plaisir de, de vous guider tout simplement vers CRPE en sachant que ce n'est pas passé l'année dernière. Donc euh, vraiment, on est, là, on est là pour vous et on est là pour faire en sorte que euh, cette année, vous ayez le concours. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.